Voyons comment établir les formules de conjugaison et de grandissement avec origine au centre optique, appelée relation de Descartes. Nous allons nous servir de la construction classique de l'image d'un objet réel par une lentille convergente et nous allons utiliser le théorème de Thalès dans différents triangles. Donc Ici, nous allons travailler dans les triangles OAB et OA'B'. On peut donc écrire la relation de grandissement gamma égale A'B' sur AB égale OA' sur OA'. Pour établir la formule de conjugaison de Descartes, nous allons partir de la relation de Newton et faire apparaître le centre optique O dans cette relation de Newton grâce à la relation de Schall. On obtient f'O plus OA' facteur de fO plus OA égale moins f' carré. Et on reconnaît ici moins f' et ici f' ainsi lorsque nous allons développer, nous allons pouvoir faire disparaître les termes en f' carré. On obtient F'OA' moins F'OA plus OA, OA égale 0. Il suffit alors de diviser par F'OA membre à membre et on obtient la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'.